On a un directeur là sur TikTok à 16 heures. Il faut que je me rende belle. Tu n'ignores rien de ta fille. Ta soeur de bord qui quitté ici. Aller chez son oncle à Bonapriseau. À cause de ces histoires de TikTok là. Vous faites comme vous voulez. Je ne suis rien ici. Vous, me demandez, vous ne demandez même pas mon avis. Mais n'as-tu pas te faire belle à Fabulous City pour aller faire le TikTok mm -hmm. Le TikTok là te rapporte quoi L'argent et les abonnés, maman. Et depuis que nous sommes ici à la maison, j'ai déjà vu l'argent. Maman, parce que je n'ai pas encore atteint le, le, le quota. Viens t'expliquer. Regarde. Tu vois TikTok, sinon. Regarde. Tu vois TikTok, non. Quelqu'un fait Tik. Il faut atteindre 1000 personnes. Ça me donne 5 dollars. Imagine, le besoin de 1 million d'abonnés. Comme ça, je t'acheter, t'acheter. Bon. Et depuis que nous sommes ici à la maison, j'ai déjà vu 1 dollar. La si ce n'est pas la cause. On va doucement, doucement, ça arrive. Okay. Même Jésus était parti depuis. S'il venait, il m'a fait même comme C'est qu'il a depuis. Ça arrive. Vas-y. Ne rate pas seulement demander à manger ici. Si que tes abonnés-là te donnent à manger. Vas-y. le Hé. Hé. Yaga bakafa. Yaga bakafa. Je vais te partir me laisser avec ses enfants. Ceux qui ne comprennent pas tout ce que je parle là, ils ne comprennent pas. Ta soeur est là-bas, en train à se balader avec la banane pour payer sa scolarité. TikTok.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 Laisse le temps de Dieu est le meilleur, laissons le temps. Tu as couru le Dieu. Ah, oui. je suis même retard. laisse-moi m'apprêter rapidement. Oui. Ma, je m'apprête hum. plus t'aider, Pardon mon Dieu, aide-moi. La surprise c'est que je suis dedans.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 Même pour finir la pension des enfants, ça me dépasse. Je jusqu'à ma vie. C'est ça que tu dis, petit oh, comme non. ça. Deborah es est rentrée. Deborah, es bon apprécié, c'est son oncle. Sonnette et sa soeur sont. Sa soeur là, le conseil, tu es sorti tout à l'heure, disant que ça m'a fait. Ou ça le dirait de TikTok. Ça va lui donner les, les, les, les abonnés elle aura les dollars. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais bien là. Maman Choco, la manière que tu manges les arachides et le bâton, c'est comme si tu n'as rien préparé. Donc j'ai préparé avant que je sois de manger les arachides avec le bâton. Demande seulement. Si tu veux manger, tu manges. Je ne veux pas préparer, maman. C'est trop fort. Je ne veux pas de la pensée aux enfants. Je ne veux pas. Ah, le bâton. Tu ne manges pas. Oui, ça va, monsieur, Michel, tu ne manges pas. Tu manges avec ma bouche. Ah, le bâton de tu es sûr que tu ne veux pas manger. Kamba, tu as un problème avec moi. Oui. Je me soucie seulement de toi. Et tout à l'heure, tu criais comme si tu étais un, un, un enfant. Comme le bateau, là, me donne, je ne hey, peux pas me donner, je Elle dit qu'elle n'a pas faim, tu ne comprends pas quoi. Ah, il m'a dit quoi. Tu es trop sentimental. Je ça Oui, c'est la geste, on regarde dans le compte. Hein. Michel, tu chez les gens. Ok.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 Mais ici c'est un restaurant chic. C'est le e 3 w C'est un restaurant très chic. Et nous ne recrutons ici que des personnes qualifiées. Mais ici c'est pas euh, vos choses du quartier là. C'est un restaurant chic et de nom. Le e 3 w Madame, je connais bien préparé. Je prépare pour mes enfants à la maison. Je prépare pour mon mari qui était mort.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 Madame, hey, je connais bien préparé. Même l'autre jour, il y avait l'anniversaire d'Okati. De, de, On m'a appelé de venir préparer. J'ai préparé, vous préparez même le héros ici, non? J'ai préparé le héros, le coquille, le coq, le n'gessayepou. J'ai préparé beaucoup de choses. Je connais beaucoup préparé, madame. Bien, madame. Mais... Ok, madame. À la prochaine. Ok, bonne journée. Au revoir, madame.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 Pour suivivre dans la vie, chose promise tous chose faite directement.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 C'est pas l'âge, non, ça compte pas. Mmh. Ça compte pas. D'accord, je comprends. De toutes les façons, on aura le temps Merci de s'accorder. Je, de je Merci. vous accompagne. Merci. Une très belle femme, vous êtes. <rire> Merci, c'est comme ça que mon mari dit que je suis trop belle. Vu le match de juventus d'autre jour, ah voilà. Bon c'est dit que le Cristiano, c'est la mort du joueur. Mo... <tousse> voilà, bon en vrai, non, Cristiano, c'est la patte, c'était la magie. Cristiano non, la magie du joueur, pied gauche, vais vais des dents, oui, chérie. Calme-toi, j'ai dit à maman Choco, oui, la fête d'allumettes là, la... tu fabriques seulement ça ou quoi? Ouais, patienté, pardon, ma fille allait acheter les allumettes, mais papa, elle a pris l'avion. C'est quelle histoire d'allumette depuis une heure de temps que nous sommes ici Écoutez les gars, un restaurant assez. quest C'est quoi Vous ne comprenez pas le sous C'est le vrai maquis du quartier. Ici, là, la maternité, c'est la seule. Quand tu. Pour la. Dis-le non, mon frère. Quand tu touches, non. la patte, ça passe directement dans le tibia, Parce que c'est dans le tibia que nous devons faire une heure de temps ici. Madame à cause des allumettes de 25 francs. On va faire une heure de temps Islam. Bébé, moi je pars Madame, oui. depuis que nous avons fait une heure de temps Islam, à cause des allumettes de 25 francs. La paix c'est même simple Depuis une heure de temps. Le <rire> bébé, moi je pars. Mais et. bébé, tu pars comment? Hey, papa. Go. Tu lances. lances. Hey, on va patienter. Non, on attend. Moi j'ai pris mon bouton. Est-ce que tu peux tenter? Est-ce que tu attends? La matinée, c'est là vraiment. L'histoire de tes allumettes, ouais, c'est là, vraiment. Ouais, maman, vraiment, c'est chaud, hein. Ok, je suis sûrement, mais oui, il n'y a pas le choix. 6 Hmm là Non, non, non, ma mère pour finir les choses. Je les ai comme comme tu m'as pas le petit parce que ma belle. Oui. femme tout ça maman on était à une veille là hier maman ouais, on est rentré comme une socratie alors fais moi seulement rapidement quelque chose là ne me dis pas même pas le petit café comme ça pour nous donner Aïe là où est ce que là non j'ai faim jusqu'à pardon fais seulement rapidement quelque chose pour moi Sautes moi tu as quoi les pattes non lui ça rapidement s'il te plaît Ferme là jusqu'à le problème maintenant c'est les allumettes depuis que Debora est partie chercher les allumettes cet présent elle n'est pas encore arrivée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 Tout ça là, vous portez tout ça là, elle les... te... c'est quoi par rapport à la bouteille de gaz Tu hein? t'est jamais arrivé d'oublier quelque Arrivez chose que dans pardon, je ne pas. Ici c'est mon bureau, tu as compris Ton frère est mort depuis 6 ans. Ici c'est mon bureau, c'est grâce à ça que je l'ai à voir à l'école. C'est grâce à ça que je l'ai oubli, tu as compris Pardon, Un de mon bureau s'il te plaît. Oh, de mon bureau, s'il te plaît, tout ça, je dois jouir de ça. Madame, Je euh, te rappelle que si mon frère ne te retirait pas de la misère dans laquelle tu étais, je n'allais pas avoir tout ça. Vas... Pardon, tu, tu, tu te tapes les J'étais dans la misère. C'est bon, bon. Akaba, ne me manque pas de respect comme ça. Ah. Ah. Tu vite, hein. Tu te la misère, tu te laisses Eh Non, ah. tu, ah. tu ah. Ah. là maintenant, tu es déjà en train de c est c est ah. Ah. tu ne ah. vas pas d'accord ah. avec ah. toi, Agaba. Michel. Je dis respecte la limite là. Je ne suis pas avec toi. Nous ne sommes pas de famille s'il te plaît. Tu si vous... suis venu pour moi aujourd'hui. Je suis venu pour Je suis à mission. Ah je suis à mission. Ouais, il fallait me dire quand tu venais ah à mission. Il fallait me dire. Donc je ne vais à pas, pas marcher si avec tu toi. Je de... ouais. te rappelle que depuis que ton frère est mort, ça fait 6 ans. C'est dans ça que j'envoie les enfants à l'école. C'est dans ça que je le bruit. Tu as compris? Toi tu n'as jamais accepté un cahier un enfant Tu as compris le rôle que je vais te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 Come on. Tu, Donc, je tu veux pas marcher si. avec toi. Je, ouais. je te rappelle que depuis que ton frère est mort, ça fait 6 ans, c'est dans ça que j'envoie mes enfants à l'école. C'est dans ça que je viens de Tu as compris Toi, tu n'as jamais accepté d'être un tailleur, enfant. Hein? Tu as compris le de... problème Je vais te rappeler que, vivant de mon frère, je ne souffrais pas. Je n'avais pas de problème de nourriture. Donc, là où je suis, là, où que tu peux mélanger là-bas Tu me donnes, je mange. Il n'y a pas. Voilà ce que ma part de frère a pris comme femme. Hey, hey, tu as ah, je ne te, te permets pas. pas. <S1"> ne oui. y... ah y... ouais. oui. me je je pas. pas. Je ne me pas. ne pas. Je ne me Je sais pas. Je ne sais pas. sais pas. ne pas. ne pas. Je ne ne pas. Je ne me Je ne Je ne pas. ne me pas. Je ne pas. Je ne Je ah, hey, tout ça, c'est Déborah. Si Déborah m'avait donné les aliments depuis le matin, je que ne suis pas dans cette situation, j'ai perdu au moins 13 clients au moins. Je ne sais pas ce que je veux faire de cet enfant. ne vais pas hey, réussir dans ma vie. Je vais vous faire petit de coup de coup de de coup de coup Maman, C'est comment installez vous installez-vous On a 13 frais. Ah bon Non, je vais vous servir vite fait, vite fait. Ok ma, demi-plat, demi-plat, un pain avec deux, deux tasses. Deux tasses. Oui. Ok, attendez, je vais pas chercher, vais les mettre. Non, okay, pas de Mmh. J'ai mangé. Bissé, pourquoi tu portes encore tout tu es aval comme tu viens de faire là Tu veux bisser, tu veux bisser. Ok, Sonny, j'ai mangé non. Tu veux bisser, tu veux bisser. C'est pas que tu manges. C'est quoi ton le problème <rire> J'ai arrêté tes <rire> pour que je mange pas. Tu sais pas que je mange doucement. Et mon problème là c'est quoi Mon problème là c'est quoi J'avais bien faim, mais non je ne sais pas que j'avais faim.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 Continuez à discuter. Maman, le téléphone que tu as pris la coûte 500 000 Va payer ton frère là-bas, me donne mon téléphone. Donne ton argent, on paye, on passe ça comment je... Maman, je suis co-vaci, 400. Je veux 600 francs ici. Mettez 200 ici. Ouais. Donne-moi ça. jeune fille. Hey!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 C'est bon mon chéri Ça va oui. Et ouais. Je t'ai gardé quelque chose là. Ah Et puis ça Ah oui. Ah, bon. Voilà, là tu as désormais l'huile Mado. Ah, Mado Oui. toute les fritures, la cuisson, la mayonnaise Mado, okay. vinaigre Mado, du lait Je vais, vais emporter ça Mado. dans mon cafetariat. Hein. Ah oui. Ah.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 D'accord, bon, mon chéri. Ça va, oui. Yeah. Ouais. Je t'ai gardé quelque chose là. Ah bon? Oui. Ça hey, pèse! Ah oui. Ah, bon. Voilà, là, tu as désormais l'huile Mado. Ah, Mado? Oui. toutes les fritures, la cuisson. La mayonnaise Mado. Qui okay. Vinaigre Mado. Je vais amener. Je vais emporter ça Mado. dans mon cafétéria. Hein. Ah oui. Ça.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 marcher la canne demain matin demain on va marcher parce que si on laisse le temps passer avec ce il bon. faut que je sois vraiment la première ouais. alors ma chérie j'ai fait un petit repas bref oui. le riz avec le pépé ça ah, dis rien <rire> tout ce qui vient de toi je mange <rire> idiote. On va te rappeler tous les jours de laver les assiettes. On ne te rappelle pas de faire le téléphone, pourquoi oh. Bonjour, ma belle c'est comment hey. je viens de loin, j'entends seulement les cris. C'est quoi Oui, c'est ta nièce. Hey. Je sors du marché, acheter les œufs. Elle est sous son téléphone. Les assiettes sont sales devant elle. Hey. Des tu assiettes à ce niveau.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 Je te dis maman, si tu ne m'aides pas là où je suis là, on se appelle que venez porter le corps d'Akamba. Ouah vrai de Dieu. Tu oublies très vite, Je ne suis plus misérable. Hein? Tout ça n'est plus pour ton frère. Démocratie, tu fais quoi comme ça? C'est quoi? Tu filmes quoi? Tu es en train de filmer quoi? Comment ça les trucs comme ça? Quand tu mets sur les réseaux sociaux, ça te donne beaucoup les abonnés. Pas de ce pour laver, C'est tout ce que tu connais là-bas. Tout ce que tu connais, c'est les réseaux sociaux. Voilà, mais ça. Ah tu disais... Pardon, ma belle-sœur. Ma belle-sœur chérie, tu es la seule. Ma... Tu dis que quand, parfois quand il sautait mon frère comme ça, il regardait un peu les femmes et il disait que... Hey, Ressaisis-toi, pardon seulement... Tu es à ce niveau? J'ai un problème qui me tient à cœur.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 tu es bien belle, tu es barbie partout. Mais voilà, va vendre même l'eau glacée, non C'est un conseil, je vais vendre. Mais, mais vas-y vendre. Aide-moi, pardon. Aide quoi Donc si je me suis donner de Mais, mais en tant que c'est tout. Ton frère, mon l'eau, c'est intérêt. Chacun son pousseux, je le crois, non? Je n'ai pas 5 francs à te donner. Je dis bien, même 5 francs à te donner, je n'ai pas. Je me bats ici pour envoyer mes enfants à l'école. C'est dans ça que je les nourris. C'est dans ça que je fais tout. Non, reste, je vais te donner ton sac. Lève-toi, tu pars, hein. Eh. Je suis mal aujourd'hui. Ouais, moi aussi. Tu n'es plus en mission. Tu m'as rappelé l'autre jour que tu étais en mission, non mission, Le jour, quand je suis à la maison, j'ai regretté tout. Aujourd'hui, en même temps, je viens te demander l'argent, je te demande aussi les excuses de ma mère, pardon. Non, non, non, tu n'as pas besoin de te mettre, je ne suis pas Dieu. Parte ton. T'es clés et t'es clair là-dessus, de mon bureau, s'il te plaît. Vas-y, je ne suis pas Dieu. Tu es Va même le glacer pour avoir un peu d'argent. Va le glacer. Dame, shit you. Tu oublies très vite, viens plus tuer ton frère. Get it up, give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 Come on.